Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais vous parler d'une dévotion très importante et même cruciale pour les temps que nous vivons et que nous allons vivre car dans quelques années nous allons basculer dans la dictature du nouvel ordre mondial et les chrétiens et les patriotes euh, seront euh, persécutés voire exécutés par le gouvernement mondial sous la coupe de l'antéchrist euh, tout cela sans revenir à la fameuse puf, puce RFID dont le refus devrait être absolu pour assurer notre salut, mais qui par contre nous fera sortir du système économique. Et dans quelques années, nous allons vraiment connaître ce que l'on appelle la tribulation. Et dans ces conditions, il faudra trouver refuge dans les cœurs de Jésus et de Marie. C'est pourquoi dans cette vidéo, je voulais commenter ce document, qui est disponible en téléchargement en bas de la vidéo, donc euh, dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, en fait, cette dévotion est née euh, à la fin du XVIIe siècle à Paris-Monial, c'est en France, euh, suite aux apparitions du Christ à une religieuse du nom de Marie-Marguerite à la qui est sainte. Euh, donc euh, je, je vous laisse euh, regarder les modalités de dévotion pour, euh, pour bénéficier. Euh, des douze promesses, donc c'est tout à fait officiel. Ce sont douze promesses euh, de notre Seigneur à ceux qui pratiquent euh, les dévotions, euh, la dévotion à son Sacré Cœur. Donc je vous, je vous laisserai les, les regarder parce que le document, encore une fois, est, est téléchargeable. Euh, bon, ce sont des grâces de paix, de réconfort, de bénédiction et de sanctification. Euh, J'insisterai euh, tout particulièrement sur les 9e, 11e et 12e promesses, donc c'est la dernière, là, appelée aussi la grande promesse. Donc dans la 9e promesse, Jésus bénit les demeures où l'image de son cœur est exposée et honorée. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans la 11e promesse, euh, les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon cœur, donc dans le Sacré-Cœur de Jésus. Où il ne sera jamais effacé, donc là aussi, vous savez ce qu'il faut faire hein, partager cette euh, vidéo au maximum, surtout le document support que vous, que vous pouvez télécharger, imprimer en masse et distribuer aussi. Et euh, en ce qui concerne la dernière euh, promesse, mais qui n'est pas euh, des moindres, euh, donc il s'agit de, de communier neuf vendredi, euh, les 9 premiers vendredis du mois, 9 fois de suite donc, pour avoir la grâce de la pénitence finale, donc euh, autrement dit, euh, Jésus nous promet le salut, pour peu bien évidemment que nous restions et soyons de bonne volonté. Euh, je, je vous recommande de, de vous consacrer au Sacré-Cœur, au Sacré-Cœur de Jésus, euh, tous les jours, mais c'est donc là, je vous laisse un exemple c'est celle euh, de Sainte Marguerite Marie. Mais je vous invite à, à en composer une vous-même euh, pour faire parler votre cœur, car les prières sont plus efficaces quand on fait parler son cœur. Alors, je vous ai mis quand même celle que j'utilise quotidiennement qui est la prière complète de consécration quotidienne aux trois sacrés cœurs de Jésus, Marie et Joseph, c'est celle que je prie euh, tous les matins. Euh, donc là où il y a une, une croix, euh, il faut faire un signe de croix en fait. Et je vous conseille de, de commencer rapidement cette dévotion qui prend donc euh, un peu plus de neuf mois, parce que le temps presse vraiment.